Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo KickTech sur les produits technologiques. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. COSPECT nous présente une smartwatch un petit budget avec le modèle TANK M2, une montre intelligente truquée avec des qualités militaires et un joli design. La montre intelligente COSPECT TANK M2 a un prix de 119.99$ mais pour l'instant et ne coûte que 99.99 dollars ,99 vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo dans la boîte vous avez le manuel, un chargeur USB magnétique avec deux broches magnétiques, un bracelet en silicone et la montre elle-même qui a l'air incroyable et là un kawachu de silicone liquide bicolore ce qui en fait une smartwatch étanche. La lunette et le fond du réservoir M2 sont faites de panneaux en métal et d'acier inoxydable. À haute résistance et grâce à sa haute résistance aux conditions extrêmes la M2 comme la T2 est fait pour les activités de plein air donc la M2 a également une qualité militaire et est également basée sur les normes américaines. Au milieu vous avez deux petits triangles où se trouvent les microphones car cette smartwatch a la possibilité de prendre des appels Bluetooth. À l'arrière vous avez des capteurs de santé au milieu et les points de charge en haut. Sur le côté droit vous avez le bouton d'alimentation et de retour et sur la gauche vous avez le bouton sport La Cospette M2 mesure 265 mm par 43.7 mm Son épaisseur est de 14 mm et PS 60g, donc ce n'est pas une petite montre, voyons les spécifications maintenant coincé dans le CPU, on trouve un Realtek 8763 EW, il a une taille d'affichage de 1.85 pouces IPS avec résolution 320 x 385 et un corps entièrement en métal avec certification Moyen-Orient, suivi complet de la santé SPO2, suivi de la pression artérielle et du sommeil. Il dispose d'appareils Bluetooth, il dispose aussi de 70 modes sportifs avec reconnaissance intelligente plus 5 ATM et IP. 69K étanche, donc une possibilité de plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il a une capacité de batterie de 280mAh, Bluetooth 5.0, sans oublier l'application Cospet Fit qui permet la gestion de votre smartwatch. L'écran est incroyable, je dirais que c'est bien d'avoir un écran plus grand, il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie de 300mAh. Vous pouvez vous attendre à 50 jours en veille avec une utilisation quotidienne normale d'environ 10 à 15 jours et il faudrait environ 2 heures pour être à chargé complet Regardons de plus près le système d'exploitation Niveau système d'exploitation, balayer vers le bas vous emmènera aux paramètres rapides où vous pouvez passer en mode basse consommation ou accéder à vos paramètres, balayer vers le haut vous amènera à vos notifications, balayer vers la gauche vous amènera à vos tuiles où vous avez les activités quotidiennes, suivi du sommeil, fréquence cardiaque, oxygène, sanguin, pression artérielle, météo et vous pouvez ajuster plus si vous le souhaitez, glisser vers la droite vous amènera à vos applications, changer les thèmes, de la montre appuyé sur le centre comme dans n'importe quel autre smartwatch sur l'application vous pouvez voir toutes les informations sur votre sommeil, votre fréquence cardiaque tout au long de la journée. Vos informations SPO2 sur vos étapes de tension artérielle, hebdomadaire et mensuelle. Vous pouvez enregistrer toutes vos séances d'entraînement ainsi que vos paramètres ou avec l'application simple qui fonctionne très bien. Donc avec un excellent design et de nombreuses fonctionnalités de fitness intégrées, un corps incroyable et un écran super HD de 1.85 pouces et un corps étanche entièrement en métal avec certification militaire et surtout son prix je dirais que le M2 est l'un des meilleurs choix possibles pour les randonnées ou dans des conditions extrêmes.